Le projet venait de moi, en effet, au départ, euh, euh, c'est né dans le magazine Georges, c'était il y a plus de 7 ans. Euh, et j voilà, on voulait travailler en, avec le magazine, on voulait travailler ensemble pour euh, faire une série de petites euh, histoires découpées en, en épisodes et, et j'avais ce projet qui était là depuis longtemps euh, avec des formes géométriques et une histoire de dynastie, euh, de famille d'artistes euh, dont on pouvait avoir euh, euh, un, un arbre généalogique de formes géométriques. Donc c'est né comme ça, euh, sous forme d'épisode, et ensuite on a développé le projet sous forme de livre. La répartition, en théorie, on est vraiment, euh, moi je suis plus sur le, la, le concept euh, et la partie, on va dire, euh, graphique, donc vraiment la partie illustrée, et Simon euh, Gazol est plus sur la partie euh, narrative et l'écriture, mais euh, c'est un projet où les deux sont tellement imbriqués qu'on a eu besoin en fait vraiment de fusionner et euh, d'échanger nos rôles et d'être en échange perpétuel, constant, pour qu'il y ait vraiment un rebond entre le texte et l'image. Voilà, c'est finalement un duo très fusionnel. Il s'inscrit dans la tradition parce que la structure vraiment narrative, vraiment empreinte à la tradition vraiment littéraire, avec ses personnages phares et ses, ses problématiques en fait, ses thématiques même, ses sujets. Il emprunte aussi le côté parfois un peu déconcertant, absurde ou vraiment tragique de certaines scènes, euh, et ils s'en détournent euh, dans l'aspect graphique déjà d'une part, euh, dans ouais dans le rapport texte-image, dans le jeu de langage, euh, l'humour qui est qui vraiment qui est utilisé vraiment euh, dans le texte. Euh, donc voilà, on jongle entre fusionner avec une transition et faire exploser en fait les, les frontières et euh, et euh, décloisonner le genre voilà la naissance du projet euh, effectivement c'est plutôt Marie-Laure qui a amené ce concept avec le son son affect et son amour pour les formes géométriques et euh, elle a eu euh, elle a été appelée par le magazine George pour faire une petite histoire en feuilleton et elle a réussi à à injecter ce, ce concept de personnage avec des formes géométriques. Et euh, à ce moment-là, moi, je suis, je suis arrivé pour aider à, à, à, à densifier la narration et, et amplifier, enrichir le concept narratif pour que ça ait un petit peu plus de d'humour de, de, et, et surtout de rebond, c'est-à-dire qu'il fallait que ça, ça tienne sur quatre épisodes. Et, et là, le truc est né comme ça, vraiment, dans les pages du magazine, euh, avec l'éditeur euh, qui nous suit aujourd'hui. En fait, on était bah, plutôt euh, très contents de ce qu'on avait réussi à faire dans le magazine, ça, ça donnait bien, les éditrices étaient vraiment euh, motivées pour en faire quelque chose de plus intéressant, enfin en tout cas plus, plus important, et, et d'en faire un livre. Mais la gestation du projet a été euh, très compliquée. Donc ça a pris sept ans entre le, le, entre le magazine, ce qui a pu exister sur, sur Georges, et, et, et la sortie du livre. Pourquoi il y a du noir et blanc Pourquoi il y a de la couleur Alors les personnages sont tous en couleur, euh, parce que c'est eux vraiment la base de, de, de, du concept, de l'idée. Euh, c'est des formes géométriques en couleur. Chaque forme a sa couleur, c'est important, il ne faut pas euh, mélanger. C'est venu vraiment tout, au tout début comme ça. Et après, quand on a vraiment voulu euh, créer le livre, on a voulu l'associer et l'intégrer dans un conte, en créer un conte. Et pour ça, on s'est dit qu'il fallait euh, qu'il y ait aussi des grandes illustrations narratives euh, qui posent le lieu, qui posent le décor. Et pour ça, on est allé chercher un petit peu dans ce qui se faisait, euh, dans les relieurs de contes, euh, comme par exemple les, les, les illustrations de Gustave Doré dans les contes, par exemple, du Chaboté ou du Petit Poussé. On, a, on est allé chercher, en fait, cette notion-là, pas, pas singer le les gravures de Gustave Doré, mais en tout cas, attraper cette ambiance-là et essayer de faire en sorte qu'à un moment, dans le livre, on ait une satisfaction par l'image autre que euh, la narration des formes géométriques. Voilà, vraiment créer des espaces euh, immersifs, parfois dramatiques, plus, plus denses, et dans lesquels euh, le, le lecteur peut peut-être euh, essayer d'y injecter euh, toute l'histoire. On peut imaginer qu'à la fin, le royaume qu'il quitte, euh, il peut y avoir son opposé quelque part ailleurs, et et voilà, les personnages qui ont, qui ont réussi à, à se sortir de, de l'aventure euh, au Royaume Protudra pour pourront vivre d'autres aventures dans un Royaume complètement différent. Euh, effectivement, la couleur, à ce moment-là, euh, elle, elle a son importance, mais, euh, mais voilà, il faudra voir la suite, peut-être. Pour être honnête, on n'a pas essayé de créer un conte pour, pour délivrer un message. donc la, l'histoire qu'on a voulu raconter finit par dégager un message et en gros il semblerait que ce soit un message sur la sur la liberté la, la, la possibilité de s'affirmer en tant qu'être individuel et différent euh, en gros par rapport à ce qui se passe avec le personnage principal euh, elle rencontre des difficultés à, à, à trouver une place dans un monde qui lui correspond peu donc euh, au final c'est une question c'est une question sur la sur ça sur l'affirmation de soi et et le fait de pouvoir euh, trouver sa place une ode à la liberté un truc euh, un truc plutôt positif je crois un triangle elle a besoin de, de comprendre oui dans quel monde elle vit euh, et effectivement c'est un, un univers euh, très très euh, très très régulé avec beaucoup de contraintes et beaucoup de d'angles droits et, et en fait euh, voilà c'est quel, c'est quelque part son histoire au moment où elle se rend compte qu'elle va qu'elle va pas apprécier euh, être complètement prisonnière de ce monde, et, euh, et c'est la difficulté qu'elle va rencontrer pour en sortir, ou en tout cas pour essayer de vivre avec, donc voilà, quelles sont ses options, euh, et qui elle va rencontrer, qu qu'est-ce qu que ça va générer dans le royaume, comment ça va se, se finir, tout ça. C'est vraiment venu comme ça, c'est venu tout seul, il fallait que Triangle euh, elle soit... Peut-être ça lui donne son côté unique dans le livre, euh, mais ça n'a pas été euh, mûrement réfléchi comme procédé de création. Donc euh, c est, c est, je pense que c'est ça, c'est parce qu'en fait ça nous semblait évident qu'elle représentait la forme et le fond, et que son nom devait être euh, associé directement au plus simple de son aspect, donc euh, c'est un triangle. Peut-être que son nom de famille c'est rouge, euh, on ne le sait pas, mais <rire> ça n'a pas d'importance en fait, vraiment il faut qu'on qu qu arrive à à se distinguer de son prénom pour dire que c'est une personnalité forte et qu'il n'y a, qu a pas de doute sur sa, sur, justement sur sa personnalité. Naturellement, je pense que c'est vraiment venu euh, très spontanément. Quand on sort un livre, souvent on est appelé euh, à rencontrer le public et notamment par le biais euh, de systèmes d'ateliers. Et euh, on a déjà construit ça, on a déjà fait vraiment des ateliers en développant un jeu euh, intimement lié au, principe du livre, enfin, au contenu du livre. Et, euh, et là, l'envie euh, est venue voilà, très spontanément, euh, on a développé, on a commencé à développer un principe de mémorie, donc sur une structure existante qui est relativement simple, que tout le monde est capable de s'approprier, mais en y injectant en fait des défis, euh, une règle du jeu qui est beaucoup plus pimentée et une narration. Donc on a comme ça un jeu qui est un peu plus évolué et qui joue à la fois sur les formes géométriques, bien évidemment à reconnaître et à trouver, donc qui fait appel à la mémoire, mais qui a aussi euh, euh, des, des situations, des rebonds, des, euh, des défis, euh, et, voilà, et qui joue comme ça euh, intimement avec l'univers graphique, euh, autant euh, des, des couleurs et des formes que celui du, des illustrations en noir et blanc.